Magellan en 1519 quand il passe par son fameux détroit, euh, on voit sur les cartes qui sont publiées euh, suite à cette expédition qu'on euh, dessine un énorme continent qu'on appelle la Terra Australis. Euh, on pense qu'il faut une grosse masse continentale au, au sud pour équilibrer un petit peu le, le, les masses continentales du nord afin que la Terre reste en équilibre. Euh, il faudra attendre le grand James Cook pour qu'il euh, fasse la circumnavigation de cette euh, terra incognita. Euh, Cook dira que même s'il existe un continent euh, supposé au sud de, euh, de son passage, euh, ça ne sert pas à grand chose de, de l'explorer, euh, il est forcément stérile, englacé et, et sans, sans aucun intérêt. Le premier, théoriquement, à voir le continent antarctique, c'est en 1820, c'est le russe Bellinghausen, au cours de la deuxième circumnavigation. On est quand même très loin après Cook. Puis, par la suite, dans les années 40, Gauss a situé le pôle magnétique dans la... vers le continent antarctique. C'est un peu la course au pôle magnétique, à laquelle participe un autre Français, euh, Dumont-Durville qui est presque le premier officiel à mettre le pied sur le continent antarctique mais comme il, est, il atterrit en Delhi et que la côte est très glaciaire il ne met le pied que sur l'archipel de géologie, point de géologie qui est à une centaine de mètres du continent lui-même. Plus, moins confidentiel que du monde ville euh, c'est la découverte par Ross euh, de sa, la mer qui porte son nom, et du, de, par exemple de l'île de, de Ross avec ses fameux volcans Erebus et Terror, euh, et, et des montagnes subantarctiques euh, qui sont derrière. Après, y a un, pendant 40 ans, il ne se passe plus grand chose en Antarctique il faudra attendre euh, euh, la fin du 19e. Euh, pour les premières grandes expéditions qui, alors là, sont plus gouvernementales, euh, notamment euh, le belge Gerlache, qui le premier, euh, par hasard, se fait prendre dans la banquise, et c'est le premier hivernage à l'Antarctique. Il a de sérieux gaillards à bord, euh, on y retrouve Amundsen comme second, on y retrouve Cook, euh, les deux, le rival de Perry au pôle Nord, comme médecin. Euh, l'expédition se passe relativement bien et on se dit que bah, finalement on peut y hiverner, on peut y passer l'hiver et y faire des études un peu plus poussées. Et là c'est un peu l'âge héroïque de l'Antarctique, c'est-à-dire que les expéditions gouvernementales se montent les unes derrière les autres. Euh, la France avec Charcot, euh, Brousse euh, l'Écossais, euh, suivi par euh, euh, les nations qui sont plus intéressées par la conquête du pôle sud comme emblème, euh, on pense à Amundsen, on pense à, bien sûr à Scott avec leur course euh, épique sur le pôle sud, <coughs> qui est vaincu euh, à un mois d'intervalle par les deux expéditions. C'est Amundsen bien sûr le grand vainqueur vu que Scott il laissera sa vie euh, ainsi que celle de ses compagnons sur la voie du retour. Euh, il ne faut pas oublier que euh, des gens comme euh, Carl Anton Larsen, qui faisait partie de l'expédition de nord de 1902, étaient très intéressés par euh, les baleines, parce que l'Antarctique est un continent euh, où il y a beaucoup de, de krill, donc beaucoup de baleines qui viennent se ressourcer pendant la période estivale. L'industrie baleinière a été très, très très importante dans ces eaux. L'arsène de premier a construit des bases sur l'île de la Géorgie du Sud dès 1904. Puis on trouve des bases quand Charcot débarque à l'île Déception les baleiniers sont là et ils écument toutes ces mers. Je ne sais pas combien de millions de baleines ont été tuées sur l'Antarctique, mais c'était une industrie vraiment très florissante. Euh, à partir des années 20-25, euh, on commence à penser que pour vraiment découvrir ce vaste continent, euh, il reste qu'un seul moyen. Euh, le traîneau est un peu, devient un peu obsolète et on essaie d'y introduire l'avion avec euh, des personnes haut en couleur comme euh, Hubert Wilkins euh, et son concurrent direct, euh, l'amiral Byrd, qui sera le premier à atteindre le pôle, euh, le pôle sud en avion en 1928. Euh, donc l'avion permet de cartographier tout ce vaste continent. Euh, on commence à penser qu'il serait intéressant pour des régions de météorologie d'y installer quelques bases permanentes. Et se dessine petit à petit un mouvement de coopération qui culminera dans les années 50 avec une expédition qui sera conjointe entre les Suédois, les Norvégiens et les Anglais. Et on se dit que ça marche pas si mal cette coopération et on décide euh, euh, d'effectuer ce qu'on appelle l'année géophysique internationale dans les années 56-57, un effort énorme sur l'Antarctique pour résoudre des problèmes climatiques au départ euh, et on installe des bases un peu partout. On partage, on s'entraide, euh, même en pleine guerre froide, c'est très très étonnant comment les Américains ont soutenu euh, le programme Antarctique russe, notamment sur la base euh, très isolée de Vostok. Ils ont carrément planté deux avions pour aider les scientifiques à mener à bien leurs travaux. Et cet effort euh, sera soutenu par toutes les nations. On parle à un moment donné quand même d'exploiter un petit peu les richesses du continent. Euh, et là, quelques pays s'y opposent. La France est un fer de lance avec l'Australie, refuse ce traité dit Wellington. Euh, qui sera remplacé par le traité de Madrid qui est donc en vigueur pour une cinquantaine d'années qui exclut toute exploitation du continent. Il a été au préalable renforcé par une protection de toute la faune et la flore euh, ainsi que euh, des pêcheries autour de l'Antarctique. Et, euh, et on arrive donc aux années, aux années actuelles, euh, autour d'une quarantaine de bases euh, et toujours une coopération très très forte. Euh, il faut savoir que l'Antarctique est un peu la sentinelle du climat. Euh, C'est là que le réchauffement climatique est le plus important, avec l'Arctique bien sûr, sur la péninsule. C'est là qu'on a à découvert le trou d'ozone, il y a des tas de phénomènes euh, récurrents et donc euh, ces bases si scientifiques euh, on... Sont, sont très très importantes pour les pays qui les soutiennent. Alors le livre qui retrace toute euh, de cette épopée, euh, qui finalement, si on se restera à l'Antarctique, n'a pas... L'Antarctique a été découvert pour la première fois, je dirais, en 1820. Donc c'est une histoire relativement courte. Jean-René Vanen nous l'a fait remonter beaucoup plus haut pour qu'on comprenne bien comment s'est passée cette lente progression vers ces latitudes glacées. Il le fait avec euh, énormément d'humour, euh, il est très très exhaustif. L'ouvrage est énormément illustré, au début bien sûr plus en cartes, gravures, portraits de personnes euh, qui ont participé. Euh, puis après, il y a beaucoup de, de photos, de, euh, toujours des cartes bien sûr pour qu'on qu sache où... où où on est dans cette, cet univers qui, euh, finalement, n'est pas très, très connu du grand public. Euh, voilà, on espère que ce livre, euh, qui est une véritable bible, euh, pour, euh, même pour les étrangers tellement, euh, tellement c'est fouillé et, et, et bien raconté, euh, ben, permettra à tous ceux qui s'intéressent à ces endroits éloignés euh, de mieux connaître euh, l'histoire euh, des origines jusqu'à nos jours.